Bonjour, je m'appelle Huawei et ça fait plus que deux décennies que je bosse sur la performance web. Ces dernières années, je fais partie de l'équipe Chrome chez Google où je bosse sur des moyens d'optimiser et mesurer la performance des sites web. On parlera des single-page apps, leur performance et comment on pourra les mesurer. Ça fait 12 ans que le concept de Single Page Apps est à la mode, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas pu vérifier leurs métriques pour vraiment voir si Single Page Apps est le bon choix ou pas au niveau performance pour vous et vos cas d'utilisation. Maintenant, avec des nouvelles métriques expérimentales, vous pouvez les mesurer au moins dans Chrome pour l'instant et voir la vraie performance que vos utilisateurs vivent. Donc, on parlera de ces nouveaux moyens et comment vous pouvez les utiliser. Si vous développez des single-page apps, je pense que vous pourrez apprendre quelque chose sur cette nouvelle technologie qui vous permettra de mesurer et donc optimiser vos applications. Et je pense aussi que tout le monde peut en profiter du fait qu'enfin, au bout de 12 ans, on aura des réponses concrètes par rapport à la performance de nos applications, peu importe la technologie avec laquelle on les a construites. Finalement, j'ai hâte de vous voir en personne. La vraie magie des conférences, c'est les gens et la conversation en dehors de la salle. Donc, venez nombreux et n'hésitez pas à venir et dire bonjour. Merci.